Tout d'Israël, vous êtes allés Réaction commence à tomber après l'assassinat directeur Académien. Côté drame, ça, mettez de, mette de l'eau dans PNH là pour nous citer amis, famille Après, nous avons gros complot fini avec les citoyens honnêtes dans le pays. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Fiat TV 83, gros réseau. Tout dépend. Côté où sous terre, à clair moment vous pouvez regarder et puis dans des vidéos, ça, nous avons même plaisir pour nous informer. Gopanique, n'importe au prince. Déjà, le doit être sous équipe gang, cap dirigé par vite L'homme, qui mettait de l'eau dans ce pays Pas rien qu'à empêcher. Équipe ça a chaque jour, il a kidnappé tout les moun, fois ça, yon sous un gros cadre dans l'État. Nous voulons parler des rigots qui tombent après plusieurs balles. qui vite l'homme, Si nous sommes capables de croire ça, la presse. Cependant, plusieurs citoyens font connaître, après, gros, des ça, bandit Si la police n'a pas réagi, ils n'ont pas pas d'un, ils n'ont pas presse. presse. Je doit tout sous directeur la ta, de la police, là, je fait qu'on est complice. la police qui travaille pour bandit, et bandit tout a payé la police. Son gali matcha, bagay drôle qui a passé dans le pays, Franz Elbe, n'a gros problème, non cité, dans la mort directeur. Plus de détails et sur sous TV 83, Restez là, pas déplacé. L'autre information a continué à venir chaque jour bandit mete sur Chanel Paola. Après ça passe là, la... Si la police pas révoltée, c'est qu'il n'y a pas de je vous reprenez samedi. Après ça sa qui passait, je Si la police pas révoltée, c'est qu'il n'y a pas moun. et il pas besoin de compter sur la force police qu'il a. Même pas de a pile policier qui a une dimension, qui a une formation académique. policier n'a pas je vous dis. Monsieur Relérigo.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 Avant hier on te regarde et ça te fait moins te dit ça et ma sumel C'est parce que pas gain moun dans le pays Mounsa Moun ça au temps prend ta vin baler et cetera, ma là oui, moun ka du haut vite l'homme, monsieur bon moun lié, li pas gang, qui pas ceci, cela et cetera, c'est parce que pas gain moun dans le pays La police te doit passer li rouser tout moun ou. Net, sans blague. Oui, la police te doit passer et libouzer il tout moun ou. Parce que ce pays n'a fait. Si C'est soit un fait pays ou bien nous d'accord que ce bandit a commandé. France LB complice. Je me dis, Bon, je prends samedi. Rigo Arenton. France LB participe dans l'assassinat, monsieur. Il y a des policiers qui en dans qui ont servi vite l'homme antenne. C'est grave samedi. A. Mais moi, je en pile ça, témoignage ça qui arrive à côté. Policier qui fait partie académie. Et 4 servi antennes pour vite l'homme policier. Vite l'homme que un pile journalistes en Haïti ou bien you ou deux. Il y aurait les messieurs hommes d'affaires, entrepreneurs, etc. agents de développement. vite l'homme continue après j'arrête. Y aura Plusieurs fois ici, à moins dit, attention, information me gagnait. vite l'homme, vle mettez contrôle soit académie police là. Personne ne va me faire rien le vide de l'homme. E monsieur, formez l'armée. L'armée, pas si l'armée, non. L'armée. Monsieur, gagne là jeune garçon. Je vais me citer, je vais me faire rien. Sauf que je vais me faire rien. Et monsieur, arrange il fait alliance avec Isol, il fait alliance avec Negbele. C'est moi qui parler parlé avec lui. Parce que l'alliance à 400 ans, il a été gagné de Blousaï. Kounial fait l'alliance à Iso dans le village de Dieu. Il fait l'alliance à Negbel et tout, dans Ken Pes. Eh bien, je dis à M. Pral, éteins souffle. Il a un une chaîne, gars. Et je vais regarder qui ça la police Pralbaï comme réponse. Après ça qui là, si la police pas révolté, ça n'a pas moi, Vous comprenez ça, me après ça qui passait aujourd'hui, si la police pas révolté, c'est que n'y a pas de et pas besoin de compter sur la force police qu'il a. Et moi, je personnellement avec quelques policiers qui disent que en vérité, c'est vis-à-vis de qui fait toujours. Parce que pas de volonté, non, plus au niveau de la police, pour la sécurité dans le pays. Plusieurs policiers disent, c'est visant pas gagné, qui fait mal toujours. Parce que pas de volonté. Je parle des policiers, garçons, qui qui prêt pour bataille. Mais vous ne gagnent pas. Pas de volonté. Eh bien, je dis, vite l'homme. Monsieur Eten un citoyen. un cadre m'a regardé e image monsieur qu'a bien ensemble ça fait triste comme citoyen ça fait me triste moi encore plus triste parce que regardez e image ça me songe depuis le samedi vite l'homme après toute zone net, monsieur débarqué avec matériel li pour le craser tout là pour l'entrer sous Delville. Et puis personne ne va dans un, le Vous imaginez que, pour ne pour le soldat, pour le matériel, le craser la vie, le matériel, au moins le matériel, à a arrêté. M'sieur, il y a un pouvoir, ou pas comprendre que vite l'homme, pas pour contre lui, il y qui est dans le gang liant. Ou pas le problème questionner sur BLTS. Parce que vous ne pouvez pas comprendre pour BLTS là, pour vite l'homme à l'aise comme ça dans la zone. Il va normal. Parce que si BLTS pas un protégé l'environnement, il n'y a pas de raison pour l'exister. Parce que vous avez ça pendant son corps spécial. Alors que je ne dans toute manifestation à Baï Gaz. Et BLDS, oui. Parce que si BLDS pas même qu'à protéger environnement, il n'y a pas de raison d'exister. Donc, de ville moué vite l'homme allait le mis ça pour a pas ville. Et moi, la police pas dans un. Hein. Et on va pas faire un, hein, non. Au contraire, au lieu, y a combat vite l'homme, y a chercher bagay, container bien gros, pour pou bloquer là, pour mettre là, pour bloquer. On dit un pays y a paya, Et bien, ça qui passe la société, vite l'homme, Bandit l'homyo l'homme yo continue à frapper parce que y a pas un policier pas une force légale qui a ka campé contre yo nèg yo de frapper qui ça nèg yo fait aujourd'hui a bon montre nous quelques images nèg ça yo nèg yo attaquer yon cad m'pa vle minimiser l'autre policier Avant hier, on te gagné et ça te fait moins te dit ça. Et ma sumel. C'est parce que pas gen moun n'abeïa. Moun sa o ta prend, ta vin balé, et cetera, m'te image là la, oui, moun ka vindu vite l'homme, monsieur bon moun liye, li pa gang, li pa ceci so -si cela, -so et cetera. C'est parce que pas gen moun pays. La police te doe passer li ouze tout moun monde. net. Sans blague. Oui. La police te doe passer et il tout moun monde. Parce que c'est pays n'a fait. Si c'est soit nous fait pays ou bien nous d'accord que c'est bandits qui a commandé. Pas de blague dans ça. C'est parce que nous bayons les bandits comme si bandits sont trop à l'aise dans le pays. Eh, bandits sont trop à l'aise. Pas de côté sous la terre pour bandits à l'aise comme ça. Bandit trop à l'aise. Koun yon dans la rue, a fait manifestation, kap dit l'homme. Ça a dit, tout le monde sait. La police qui doit passer, vous êtes tout. Parce que toutes ces gangs. Et dire on n'est capable pas et pas discrimination depuis son visage n'exalaba bon moun n'gide de yo il se cousin inviter l'homme qui ça n'a pas tente vide pour vider l'homme fait pour nous reconnaître que son chef gang qu'on criminel tué tout le monde dans pays qui qui ça pour le faire encore il pas kidnappé assez il pas tuer assez oh son pays difficile vrai oui n'g yo complice dans touyer vos cadres ça dans police la gagné bri m'a parlé de unité spécialisée. Unité de capable de porter renfort. Lorsque il y a problème, il y a un bruit. Et dire non. Il y a six mots. Il y a un là gaz. Donc, faire nous là, monsieur. Il y a six mots. Il y a BLTS. Vous avez l'homme. Il plusieurs grenades dans BLTS qui va finir bon moun. monde. Il BLTS. Il y a SWAT. Gen USGPN. gén USP. Pas gén président. Il n'y a pas de travail. gén USP. gén SWATIM. Oui, SWATIM. teams. dit. Un team. Eh, quatre team, euh, eh, team? team. Oui, quatre team Ah, il fait là. Pas gén président. y'a pas utile président. Allez, président. Moun sa ou pas moun président. Il pas président. Donc, pas gén président. Il yo a pas pas utile président. Mobiliser. pas gén président gén USP, gén USGPN, gén BIM, BIM, oui gén C BIM, BIM et gén qui est encore comme dit, gén BLVV, gén BLVV et tout qui est pas encore, ça dit toute entité ça yo, yo capote, coller et si pas réponse qui baille après l'assassinat de ce formateur de carrière Rigo Arenton, c'est que c'est c'est corps police là monsieur Pabli, avant longtemps, pas longtemps là, m'ont été signalés. N't'apprends des mounes qui habitaient Girado, qui habitaient dans Meyot, qui habitaient dans Bois-Mouquette, euh, l'autre bois, nan Dieg. N't'apprends des mounes, yo, du pont, pour y'offrent un pile précaution, parce que, vite l'homme, il a intention à l'installer chef gang dans une zone, ça y Mais pour le river, faire, même j'ai offert la Il a passé par une série de mesdames. A di sou on se y de l'imena tout l'iménat, grand crérier, hein, kal kalé, kal pou al enferme kay, nan mon, n'importe là, j'en ou, ou pas refuse, faut ko kou Donc prends, te fait beneti enquête pou ait. Parce que c'est ça, n'ayou fait, yon yo utilisez mes yo, pou al enferme kay, dans zon nan, l'on pense que c'est moun de bien de vie c'est des de, de jou gado ou bandi an zon prejaret, en bandi envahizon nan. Vite l'homme tellement ma j'arrête, monsieur commençait à entrer en dedans ma, N'a frené au ville 75, monsieur a tenté de faire des Pour monsieur qui a humilié la police, monsieur a allé dans une zone qui est les petits troupeaux. Il y aurait les petits troupeaux derrière. Dans deux académies même. Tenez bien, oui, pays. Pour montrer dans qui niveau nous vivons, oui. Monsieur a allé dans deux académies dans un petit troupeau. Monsieur rentré quand il y a, de bien, vive, a petit LTS. L'alde et bi vi nan li il n'y a pas de Il tout le monde qui est dans le à la Et puis M. Vina, matériel. il est oui. M. Vina, avec Bacolodel il a écrasé le cahier du feu là-dedans. Il a tout le monde net, et il mettait du feu là-dedans. M. Videbal, il Li kidnappé tout le monde qui dans le cahier là, la il virait de Eh bien, écoutez. Vite l'homme commence à frapper. Tout petit sous torsel. Monsieur rentre, il chasse tout le monde net dans le pernier. On paquette le monde qui a le yo il est parti, abandonner. Il a fait le cas là. À cause, monsieur. Monsieur kidnappé, il a tué. Policier par le Monsieur tué plusieurs policiers dans de diwan. Récemment là, monsieur tué commissaire de police, quoi de bouquet devant la kali bandil soldat monsieur le commissaire là ça va dire personne monsieur tué un policier à wall. Nous monsieur c'est un agent USGP trompé mais qui connait bail backup en pile support avec agent SWATIO dans cadre d'opération n'a assassiné monsieur n'a enfin tué monsieur il y aller au quitter cadavre à terre vite l'homme relé n'a pas passer au lord pour lever cadavre là Aïeutre ici. Gon policier qui vient l'être à non gagné tout près de la carrière. vite l'homme l'air levé. Policier, c'est policier guerrier si je ne me trompe pas. Monsieur kidnappé policier, jusqu'à présent, je ne crois pas qu'il y, y trace policier. Tenez bien de oui moi ma quête vit l'homme a pris un pied toujours monsieur quitte et perni en Li en bas torcel parce que torcel gagne deux phases Gon phas qui sous tabac gon phas qui sous pétionville monsieur a quitté phase tabac la temps en temps la monte sous pétionville davantage premier ça monsieur fait monsieur commence kidnapper en série de moun sou sous à la cap traversé Personne ne dit. Monsieur, comment se tout près à académie Moi, mou alerte l. Mou ça ici nous Mou signalé l ak autorité concernée La police. Toute page que mou utilisé utilise l pour a information soube a. mou pays sur Attention. Direction vite ma prend pren li babbon. Monsieur, besoin prend prendre tout contrôle sur la Monsieur, tellement à l'aise. Monsieur, allait le mu Pour entrer, pour, pour prendre le monde dans la ville. Dans la ville. Dans la Vous quittez, monsieur, continuez. Au contraire, au lieu de la police arranger pour croire vider l'homme, vous avez plutôt à mettre les pour bloquer vite l'homme pour le rentrer dans Belleville. Kou n'y a vite l'homme à prendre dimension. Monsieur fini. Il fin entre kaya agent de LTS lan. Ça va faire la police ni chaud ni fret. rien va arriver, monsieur. Monsieur pronti panique. Cependant, États-Unis mette 3 de dollars, mette 1 million dollars sous tête, monsieur, sous bluff yo. <laughs> eh hey, moun sa yo, gen moun kan balan may yo, konn kote li al chèche li pa vite l'homme si ou bezwen ba jan. Ki sou bluff yo, eh, m bon donc c'est sou bluff. OK? C'est <laughs> sou bluff yo. Eh. Merci d'être de Valko, Valcourt. Tendez bien l'eau. Écoutez. Donc, c'est pendant monsieur tande yo met ton million de dollars sous tête li, li ont ti paniqué tout petit gên action que t'a fait et ça te faut e ouais li et sol d'alio mbil c'est parce que pas de moun dans pays a vrai oui tout moun ça o té mérité osez Pas gen une qui bon moun là dans tout moun qui devient vinn à balé a fait macaque sous torsel là tout te kote pou c est supposé son côté pour machine m'a frape ou limité c'est c'est c'est c'est c'est ariel blanté vli et ariel lui-même tout li dit blanc pa vlet andé parler de question président té gon période blanc parlé parler président bissi fallait blanc pa vlet de ça mais quand on a ciblé un décide va le mettre à l'arrêt, le mettre président président de la Cassation, et qu'en janvier, M. Kavin président. Mais pendant que M. Kavin président, est-ce que c'est pour Ariel, le premier ministre, ou bien pour Gary Conny, ou bien est-ce que c'est pour l'autre Et si c'est un Yun yo qui a fait la classe politique haïtienne, il faut le croiser net, net, net, net, net, net. Il y a tout montré qu'il n'y a pas 20 ans, il n'y a pas 20 ans. Ça me clé la donne parce que côté gars il e, e, e, soit là vivre là-bas là Saint-Domingue il y a un business l'olboa donc c'est comme si même à distance nèg là a décidé soit venir en Haïti faut nous gérer ça faut nous garder ça pour que ça c'est à gars parce que c'est le pique a fait tout le monde, ou bien parce que la classe politique ou bien nèg qui a tait à la par vous hein dit tout pourquoi ça va être de jeunes de jeunes femmes qui prennent l'initiative, qui bataille, constituent en force de pression, ils veulent imposer un monde tout, un jeune garçon, une jeune femme. Pour qui ça va un jeune garçon, jeune femme qui sont président. Pourquoi qui ça va un jeune garçon, qui jeune femme qui fait politique tout premier ministre. D'accord, même, vous n'avez pas de jeunes femmes, jeunes jeune garçon tout. Vous génération qui est allée. Ça, c'est le clé. génération qui est allée. Ok? génération jeune garçon jeune femme c'est vrai aussi jeune garçon jeune femme mais au bout aller ils ont fini tout même avec classe politique qui doit croiser ils ont fini tout faut garder ça navaga de ça on le chita de base la police c'est une institution qui est censée croisé est-ce qu'on est équipe au pouvoir les gens ça, nous capables de l'amour. la La police, paquet de machines qui a en OK un paquet de qui a des pouvoir ça. Il y pouvoir ça. côté la police en panne. Qu'est-ce qu'un commissariat vous prenez pour vous ranger Après ça vous met nek la Qui nek vous met la Généralement, lors d'une machine la police, nek cap kondia, vous avez responsabilité. Nek cap kondia pas de même responsabilité avec si ouais si machine est son machine de faire, vous avez quatre nek la Pas de problème tous le les quatre exemples de machine, non? Chaufère, moun la machine, il n'y a pas Chaufère, même de responsabilité. non chauffeur, il n'y a pas chauffeur, c'est lui-même, depuis le paraître, il a dit, c'est tel, tel back-up, c'est tel groupe, tel monde, tel monde. Il a passé. Et le pouvoir, ça va me dire grave, vous avez dit. Il y a un marché contre qui machine, qui en panne, machine de la police. Il a réparé. Il a un policier qui est tout bon policier, vrai. Vous mettez, vous mettez, vous mettez l'autre monde dans le monde. Si la, la Radio Miga. Est-ce que vous ça? Ça veut dire qui le monde. Vous vous que vous dans que vous a la là? vous que vous avez vous si ma marche là, ma marche moins et puis on marche la police moins, puis envie marcher plus vite mon cher. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Et que mon doux son stratégie, le monde qui n'a pouvoir ça utiliser. C'est vrai que grave la vache est assolée la soldats Écoutez. dit tout e à un certain moment machine vle don bagay. machine plaque te vle don bagay. Ou te cap numéro plaque machine na pour les services là, machine connait au presse yo fann rien. Et machine pouv, moun ki nan pouvoir k'ap faire deal k'ap faire mauvaise affaire, yo gen plusieurs plaques. Ah. Donc plaque la, vin pa yon identification encore pour la police là la, pour machine Peut-être numéro ki sou corps machine lan, et te ka aide. Oui mais même si c'est li te ka aide. Laissez pouvoir qui met groupe, mon pal, dans une machine de la police. Qui sont-ils pour faire Ou pas pour faire bagarre au café, non Je vais dire ça. La situation se détériore à la frontière haïtienne ou dominicaine. Radio Omega. Je dis, sous frontière, on parle en pile. Sous frontière, a Gen violence, ou bien y a une division, gen mésentente une différent. Après un groupe de citoyens haïtiens, décide de faire mes frontières. Décide de faire mes frontières. Et que dit fuck. Bon, c'est au faire mes frontières pour répondre réponse à la situation haïtienne Kap pran coup, y'a baie pression, y'a maltraité en République dominicaine il y a maltraité et que c'est un haïtien qui décide. Mais là encore, hier, il qui passait hier, on dérapage, puisque d'autres haïtiens qui décidaient à tirer roche sur les qui ferme les frontières. Et là, on va pour ça a qui dans mes magistrats et pour moi, et là encore qui fait et qui était dans qui était ceci cap et a des non seulement la situation, nous avons des réponses, mais tout est capable de créer un problème entre Haïtiens et les mêmes Et je ne sais Je ne sais pas, l'État, les gens qui parlent de la pile blague, l'État qui se retrouve sur ton note pour dire que tu as dénoncé le traitement et tu as les Haïtiens. Bon, si on a une équipe qui n'a pas de contrôle, c'est un pays. Si qui a une équipe qui tue tout, on ne sait pas trop prendre notre tueur au sérieux. D'ailleurs, gardez combien de temps vous prend pour vous soutenir un autre qui presque pas de contenu. Et que vous passez devant une réalité. Comme ça, il fuck, haïtien qui sont sous la frontière. Il haïtien qui prennent l'initiative, initiative à faire des frontières. a des capacités pour gérer.